Si on regarde ce qui se passe dans le quartier Evart aujourd'hui, on peut observer une série de choses intéressantes. Tout d'abord, il y a beaucoup de, de commerces différents qui sont rassemblés sur un même espace et qui sont nécessaires pour rendre cette activité commerciale possible. Et donc, on est là, en fait, sur quelques rues de Bruxelles et c'est vraiment étonnant puisque, effectivement, si on passe dans la rue à côté, eh bien, il y a Rien, aucune activité commerciale qui concerne euh, les voitures d'occasion et puis tout d'un coup on arrive rue Evart dans les quelques rues adjacentes et là quasiment tous les commerces sont liés aux voitures d'occasion donc c'est un peu étonnant on peut se demander euh, comment ça, ça se fait que ça s'est organisé comme ça au niveau euh, spatial et donc il y a plusieurs euh, explications possibles mais une, une première c'est que c'est vraiment important en fait que l'activité soit concentrée sur un même espace pour rendre possible vraiment cette activité commerciale c'est important finalement d'arriver dans une situation de marché où on a toute une série de commerces et toute une série de garages rassemblés sur un tout petit espace pour que puisse s'organiser cette activité commerciale internationale. Alors on peut se demander pourquoi ça s'est installé ici dans le quartier Evart et une piste d'explication euh, possible c'est qu'avant c'était vraiment le quartier des bouchers, il y avait toute une série de, de commerces liés euh, aux abattoirs en fait, d'Underleth qui sont juste au bout de, de la rue Evart et puis à partir des années 90 tous ces bouchers sont partis, ils ont été s'installer en périphérie de la ville et au moment où ils ont quitté le quartier ils ont laissé disponible toute une série de très grands entrepôts, qui étaient les entrepôts en fait, nécessaires euh, euh, pour entreposer les, les carcasses de bétail avant qu'elles soient euh, traitées pour être revendues. Et donc, en une fois, on a trouvé dans ce quartier toute une série de grands entrepôts qui étaient disponibles. Et donc, à ce moment-là, le commerce de voitures d'occasion était déjà important à Bruxelles, mais était un peu éclaté dans la ville. Et comme c'est vraiment un atout de pouvoir concentrer l'activité commerciale sur un même espace, eh bien, tous ces garagistes sont venus se rassembler en fait, dans ces grands entrepôts qui étaient rendus disponibles et donc on a vu toute l'activité commerciale se concentrer ici euh, dans le quartier Ewart. Donc le commerce de véhicules d'occasion, tel qu'on l'observe ici dans le quartier Ewart, il a une série euh, d'avantages, c'est un apport économique important pour, euh, pour la Belgique, c'est une des activités commerciales qui fait tourner par exemple le port d'Anvers, mais en même temps, lié à cette activité commerciale, on peut retrouver toute une série de nuisances. Euh, bon, il y a le fait que quasiment tous les commerces du quartier sont aujourd'hui tournés vers les voitures d'occasion, qu'il n'y a plus en fait de diversité dans euh, le type de commerce qu'on peut rencontrer dans le quartier. Il y a le fait que quasi quotidiennement des euh, camions viennent débarquer des voitures d'occasion des camions parfois en provenance de, de toute l'Europe arrivent dans le, dans le quartier pour euh, débarquer des, des véhicules que donc ça, ça, fait, ça pose une série de problèmes en termes d'encombrement de, du quartier en termes de euh, chaussées qui sont, euh, qui sont usées par le passage des camions euh, le fait aussi que cette activité commerciale donc le fait d'acheter et d'exposer des, des véhicules d'occasion aussi dans le quartier Evart, la plupart du temps, euh, ça va mobiliser le rez-de-chaussée des immeubles, mais pas du tout les étages. Et donc on a une situation euh, parfois problématique avec des très grands bâtiments dont seul le rez-de-chaussée est mobilisé et les euh, étages sont euh, laissés vides. Et donc voilà, ça, ce sont une série de nuisances en fait euh, qui peuvent poser problème à l'échelle d'un quartier comme le quartier Evart et qui vont parfois euh, pousser les autorités communales a préférer ne voir que ces nuisances-là et vouloir finalement essayer de chasser le commerce de voitures d'occasion plutôt qu'avoir un point de vue plus global sur cette activité commerciale dans son ensemble et sur l'apport qu'il peut représenter à l'échelle de la Belgique.